Salut à tous Nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. J'ai planté la tente à Orfelden, en Alsace, sur le site bucolique de IDEA. J'ai rendez-vous avec Osguet pour découvrir son job. Salut Oscar. Salut. Comment ça va? Très bien et toi? Super. Je t'ai ramené de plein de belles choses. Ouais, wow, je vois ça. Oui, des produits locaux. Exactement des asperges et la knack qu'on goûte avec les sauces et les épices qu'on fait ici. Ah, c'est toi qui fabrique ça? Exactement. Ça mmh. va être une journée gourmande, on dirait. Ben oui. On est bien accueillis en Alsace. hein <rire> oui. Bon, on y va, c'est parti. Bah ben, c'est parti. Mmh. Bon, ça y est, on est parés. Oui, Qu Qu'est-ce que tu équipé. fais, toi, Osgay, ici ben, En fait, moi, je conduis euh, les équipements d'une ligne ou d'une machine. Tu oui. es arrivée ici à combien de temps Je travaille ici depuis euh, 2018. Et donc, au quotidien, tu fais quoi En fait, moi, je suis conductrice de ligne. et ben, Je conduis les équipements d'une machine ou d'une ligne. J'assure également la qualité de, des produits pour nos clients. Et euh, Je suis chargée de superviser l'ensemble le, des activités d'une ligne de conditionnement. Et des machines. Ok. Et là, on est dans la partie conditionnement, c'est ça et Ici, ça, c'est la partie conditionnement où on a plusieurs lignes des machines et où on fait des bouteilles, où on fait des tubes. Et donc, vous mettez en bouteille des sauces Des sauces, des sauces salades, on les met en bouteille, comme la sauce mayo ou moutarde ou tartare, on les met en tube. Et vous produisez combien de tonnes par an, à peu près ben, À peu près 13 000 tonnes par an. Ah ouais, quand même Oui. Et on retrouve vos produits où ben, Au restaurant principalement et dans les supermarchés en France. Quelle qualité il faut pour être une bonne conductrice de ligne comme toi Il faut être à l'écoute, il faut écouter, il faut savoir échanger surtout. Et il faut avoir une capacité d'adaptation. Oui, je t'amène dans la partie fabrication où on fabrique les sauces. Ah Oui. Ah dans euh... des grandes cubes comme ça Exactement. D'accord, c'est ici que tout se fabrique. Ketchup, mayo. Ketchup, mayo, des sauces salades, des compagnies. Je reconnais un petit accent, toi tu viens d'où Ben moi je viens de Turquie. Sur qui oui. Tu es ben, arrivée en France quand ben, Je suis arrivée en France en 2014. Comment tu as trouvé ce boulot ici chez IDEA ben, En fait, euh, je suis arrivée par hasard. Je voulais apprendre la langue, je voulais la pratiquer en fait. J'ai postulé, j'ai commencé à travailler et en 4 ans j'ai progressé au quotidien. T'as appris la langue déjà, ça bah, c'est sûr. Exactement, et, et le métier, et conducteur le métier. de ligne. Tu as évolué en interne. Exactement. Tu te serais vu plus jeune, euh, c'était ce que tu voulais faire Travailler euh, en bah, usine en et fait, dans l'agroalimentaire Pas du tout, parce que moi j'ai fini le lycée euh, quand j'étais en Turquie, alors euh, mon section c'était euh, de travailler dans les banques. Tu voulais être banquière, ah, oui, oui. c'est pas pareil. Hein. Oui, c'est mmh. pas pareil du tout. Et finalement tu t'y plais. Exactement, oui. Ben, ici, on m'a formé, ben, j'ai été formé, j'ai appris sur c est le génial. terrain. génial. Voilà. Et tu as encore une évolution possible Bien sûr, oui, ça continue encore. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans 10 ans ben, Ici, en fait, mon parcours, ben, mon objectif, on va dire, c'est de devenir un manager d'équipe. D'accord. Voilà. Et c'est possible ben, C'est possible. Mm. Ici, on est dans la zone frigo, c'est une autre partie de conditionnement. Alors, tu vas me faire bosser, j'ai l'impression. Ben bah, oui. <rire> Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire Ben bah, écoute, ici, en premier, on doit vérifier les cuisses, s'ils sont en bon état. D'accord. S'ils sont propres. Donc, tu en euh, prends euh, une Bah oui. Tu, tu peux. Bah, regardes. Tu vérifies bah, euh, l'état d'éthique, exactement. Vous fumez. Alors, et on les met dans les cartons On les met dans les cartons. Combien par carton hein. D'accord. Alors, tu vas devoir fermer le carton. Nickel. Et après et tu mets sur la palette. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier Le fait que j'apprends toujours des nouvelles choses. Et chez IDEA en particulier Ben chez IDEA, on s'entraide tous, c'est ce que j'aime bien. En fait la mobilité interne ici est développée. C'est-à-dire que tu évolues d'un poste à un autre. Et ben, on te forme avec les formations internes. En fait, le diplôme n'est pas indispensable, ouais. c'est vraiment ta personnalité. Ouais, comme toi. Tu n'avais pas de diplôme, tu as évolué, pas de routine. Exactement. <rire> Bah c'est top Oui C'est des beaux parcours bah, Je trouve mmh. aussi Les deux. Est, parce que les noms de village, c'est plus facile à prononcer. Les deux, je m'adapte. Idea, parce que c'est idéal. Ben merci beaucoup Osgay, j'étais ravie de découvrir ton quotidien. Merci pareillement et là, je vois que c'est l'heure de... Ben, c'est l'heure de déguster. C'est l'heure que je préfère. Alors, qu'est-ce que tu veux me faire goûter ben, Je te laisse goûter notre sauce tartare. Waouh Qui a été produite ici ce matin, je parie. Exactement. Mmh. Trop bonne. Mmh. Mmh. Alors, si vous avez envie de fabriquer des bonnes sauces comme ça avec Osugi et toute son équipe, sachez qu'ils recrutent ici, chez IDEA en Alsace. N'hésitez pas à postuler. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agro. Et en attendant, likez la vidéo et abonnez-vous